Mais ma dent, vous connaissez, j'ai pas besoin de présenter. Je suis bien content de vous rencontrer pour la dernière fois dans votre quartier. J'ai pas de ça, c'est qui m'a pas fait. La populaire. Quand ça marche pas, moi je fais dans le temps. Ça prend pas les dictionnaire pour comprendre ça. Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une petite capsule concernant la boisson. C'est-à-dire la bière Mad Dog India Pale Ale. Cette bière-là, euh, elle vient de l'Espace Public, de la microbrasserie. Euh, oui, effectivement, dans le fond, c'est euh, une microbrasserie qui s'appelle l'Espace Public. Et puis, euh, ils ont décidé de sortir une bière, dans le fond, euh, de microbrasserie, 10e anniversaire, c'est une, une édition spéciale. On a mangé un peu de Oui, exactement. Elle s'appelle la Mad Dog India Pale Ale. Et puis euh, si on a un petit peu le descriptif là, elle est houblonnée et euh, tropicale et elle a des arômes d'agrumes et de kiwi. Alors on voulait vous faire euh, nos, euh, notre opinion et no, no, nos impressions concernant cette euh, cette bière. Moi ouais, puis même que je pourrais peut-être vous la montrer euh, euh, plus, plus près dans le fond pour que vous puissiez voir de quoi elle a l'air. C'est une, une petite bière. Habituellement, les les bières de microbrasserie ont vraiment plus euh, Quelque chose de similaire à, à, à, aux grosses cannes là. Mm -hmm. tu sais, habituellement. Il... 355 ml. Mad dog. Parce qu'habituellement, c'est des grosses cannes, mais là, vous pouvez voir dans le fond si on compare avec une, une, une canne. Oui, mais ça doit à quoi? Elle, 500 Oui, c'est elle, elle ouais, c'est une. C'est pratiquement une okay. ml millilitres. Yes! Donc, euh, c'est ça, donc euh... On se souvient que notre charmant euh, Matt Dog était porte-parole en 1987 euh, de La, la Batte Légère. La Batte Légère, oui, oui. Yes, il, il y a des vieilles pubs euh, euh, sur pouvoir, YouTube euh, de On se souvient également qu'il est né euh, à Villemont, tu m'as dit? Oui, oui, oui À Villemont, en 1929, en septembre 1929. Malheureusement, décédé dans son sommeil euh, en novembre 2013, alors l'âge de 84 ans. Yes. Il a fait partie des Jeux du Commonwealth, euh, qui, qui, qui se nomment de même. Ah non, anciennement... Ça s'appelait les Jeux de l'Empire Britannique, pardon. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Puis il a participé, il a représenté a, le cannabis. bonne dégustation, tu bonne me dis dégustation. ce que en penses. Ah, elle a un goût euh, un petit peu amer, un petit peu euh, velouté. Oui, ouais, ouais, on voit que c'est une bière qui est comme, euh, elle est plus euh, Fruité. euh, fruitée, c'est ça. Puis euh, elle a un, un amertume un peu euh, particulière, mais c'est quand même une bonne bière. Là, tu portes pas sa brosse avec ça, mettons. Là, non, sais, non. Euh, mais elle est bonne. En tout cas, on vous, euh, on vous la recommande. Puis euh, voilà. Portez pas ça bien, ça brosse comme ça. Ça prend pas une dictionnaire, pourquoi pas, ça. Alors, c'était Benoît Laferrière et Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. Et vous allez voir qu'en prenant une gorgée de ça, vous allez être failing et que l'action ne manquera pas. Au revoir!